en dix ans j'ai terriblement vieilli oui. <rire> évidemment euh, non plus sérieusement écoute je mon intérêt ne s'est pas émoussé euh, par rapport à la découverte de nouveaux films de, de nouveaux auteurs euh, je pense que c'est important quand on fait ce ce, ce type de, de métier, de toute façon d'être curieux un petit peu, on va dire, de, de, de nature et avoir envie de, de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux films, des nouvelles visions de l'existence et du monde, comme on dit. Donc d'abord, dix 10, 10 ans, je ne les ai pas vus, c'est un peu banal, mais je ne les ai pas vus passer et je ne me suis pas embêté... Euh, une seconde durant ces dix ces, ces ans dans, dans, ce, dans ce travail de, on va dire de, de recherche tu vois, parce que tu es toujours à la recherche d'une petite pépite que tu vas découvrir bah, soit comme ici au sein d'un festival euh, soit dans ce qu'on t'envoie euh, tant euh, au stade du scénario que dans les films déjà réalisés euh, voilà c'est ce qui fait une sorte de suspense continu euh, qui, te, qui te tient en haleine comme ça et tu as envie de de découvrir une belle surprise. Et alors écoute, heureusement, ça arrive régulièrement, pas, pas tout le temps, pas tout le temps, pas forcément chaque semaine, mais il y a toujours quelque chose à la clé qui est de l'ordre de la découverte euh, d'une nouveauté que, que j'estime intéressante, humblement, parce que le cinéma c'est aussi quelque chose de très subjectif. Hein. Donc tu es, tu as toujours une une part de partialité dans, dans tes choix, qu'il faut, euh, qu faut assumer. Je ne prétends pas à l'objectivité artistique, parce qu'elle n'existe pas. Une question, une question d'école, à laquelle je vais tenter te, de, te, de te répondre sérieusement. Bah, de toute façon, c'est important de, de soutenir le, le court-métrage, par rapport à, à, à ce qu'on vient de dire, dans la mesure où c'est euh, une... Pépinière, une pouponnière, euh, de nouveaux talents. C'est bien évidemment important de, de soutenir le, le, le court-métrage parce qu'on on, on est là dans l'univers de, de, de la pépinière, de la pouponnière, euh, des, euh, des auteurs euh, à venir. Alors, quand on dit ça, on, on, enfonce, on enfonce joyeusement une porte ouverte, mais euh, pas que puisque le, même le milieu du court-métrage c'est depuis une quinzaine d'années vachement professionnalisé, et c'est quand même au sortir des écoles, puisqu'il y, y, y en a pas mal, où tu peux repérer des, des jeunes talents, que ce soit évidemment en réalisation, mais après il y a différentes filières, ça peut être aussi la production, le son, l'image, le montage, euh, voilà, donc en France, on a encore euh, la chance d'avoir un, un, un, un réseau comme ça euh, très développé euh, euh, d'écoles et puis un réseau de subventions pour, pour soutenir euh, l'effort euh, financier des films à réaliser et surtout des, des courts-métrages, ce qui fait qu'on a euh, vraiment oui, une belle pouponnière de, euh, de jeunes auteurs euh, et, et de futurs grands à venir. ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, tiens, celui-ci ou celle-ci... Euh, avec, euh, avec un peu de chance, bah, ce sera peut-être un des grands ou des grandes de demain dans le monde du cinéma. Oui, oui, oui. Alors évidemment, c est, c est le, le, le, le, suivi, le suivi de ces jeunes auteurs est, est intéressant. Entre le court-métrage et le long-métrage, la marche est haute. Il y a un délai, c'est-à-dire tu peux, tu peux réaliser deux, trois, quatre courts-métrages, voire plus, euh, parfois pas du tout passer au, au long métrage euh, mais le fait de faire un premier long métrage ne veut pas dire que tu en feras un deuxième et à chaque fois tu, tu, remets, euh, tu, tu remets en jeu toute, toute ton expérience euh, acquise. Euh, donc tu, tu parlais de Laurent Achard euh, que, que j'ai suivi, je n'ai pas été le, le seul à le suivre. Euh, La Peur Petit Chasseur c'était euh, ma collègue D'Arte qui avait euh, l'avait suivi. Moi, j'ai de beaux souvenirs J'ai de beaux souvenirs avec Catel qu'il verrait, euh, que, que, que, que j'ai suivi à l'époque de ses premiers courts-métrages, et qui est maintenant est lancé dans le long, euh, qui est à son deuxième, et à mon avis, euh, ce ne sera, sera pas les deux seuls. Je pense qu'elle a une belle carrière euh, euh, devant elle. Euh, même chose pour Elie, Elie Cisterne, euh, qui, qui est en train de, enfin, dont euh, euh, comment ça s'appelle Les, A, non, pas les Apaches. Ça, c'est une autre. C'est un autre euh, réalisateur, Vandal. Voilà, Édier euh, avec son premier long métrage euh, euh, Vandal. C'est quelqu'un que j'ai également euh, suivi sur ses trois précédents euh, euh, courts métrages, où, vous voyez déjà euh, un univers, une personnalité, enfin, et un niveau de cinéma qui était déjà significatif. Oui, oui. C'est aussi euh, un désir de proximité, euh, parce que avec, avec les auteurs, avec les auteurs, avec les producteurs, euh, qu'on qu rencontre, évidemment, qu'on croise aussi au sein de ces festivals. Et c'est montrer une forme de proximité, euh, puisque tout au long de l'année, sinon je resterai enfermé dans mon bureau à lire des scénarios et à regarder des films déjà réalisés. C'est intéressant mais tout au long de l'année, c'est un peu routinier et répétitif euh, et moi je suis, je suis très content et je trouve ça intéressant de sortir régulièrement donc un peu de, du bureau, de la tour d'ivoire, de ce qu'on peut imaginer euh, par exemple des diffuseurs et de dire eh ben, je vais à la rencontre et ça évidemment au sein des festivals c'est un lieu privilégié, je vais à la rencontre des, des, des jeunes auteurs euh, on échange euh, avec les producteurs voilà et euh, pour, pour moi effectivement ça c'est important c'est quelque chose que j'ai développé euh, sur la durée et depuis 10 ans alors c'est une volonté d'éclectisme euh, particulièrement euh, ici euh, on est sur un, sur un festival de courts-métrages de genre, mais vraiment dans, dans l'univers des, euh, des films de genre, euh, qui, il y a encore quelques années, en France, avait mauvaise presse. C'était euh, quelque chose qui était considéré comme vraiment de la série, la série B au mieux, souvent de la, de la, de la série Z. Pas, pas vraiment pris euh, au sérieux, et ça je trouve que euh, l'image euh, des films de genre, que ce soit en long ou en court, euh, a évolué en France, et je trouve ça, euh, et je trouve ça très bien, et euh, ça c'est une volonté d'éclectisme, de dire on peut soutenir des festivals comme Clermont, Pantin, euh, mais aussi euh, un festival comme, Am comme Annecy, euh, euh, donc, qui est, est consacré qui est consacré à l'animation, un festival comme Annecy qui est consacré à l'animation, euh, ou un festival donc, qui fête ses 10 ans euh, cette année comme court étrange, qui est consacré au films de genre. Et, euh, donc moi j'essaie, on est sur une chaîne généraliste, euh, j'essaie d'être éclectique aussi dans mes, dans mes choix et dans mes achats. Oui, c'est un, un équilibre précaire à essayer de maintenir entre euh, ses choix personnels euh, et subjectifs et euh, euh, l'antenne euh, pour laquelle tu fais des achats. Donc euh, si, si, si, tu, si tu achètes ou préachètes des films que tu considères pas trop, mais que tu dis je le fais pour un public déterminé, je pense qu'au final, c'est un mauvais calcul. Et moi, j'ai encore la naïveté de croire au coup de cœur. C'est-à-dire si, si, si j'ai vraiment un coup de cœur pour un film ou un, ou un scénario, euh, je, je, voilà, je vais m'y engager. Euh, parce que je considère que c'est pas que je sois complètement représentatif d'un public. Mais, euh, mais si j'ai vraiment un coup de cœur, il y a quand même des chances pour que d'autres personnes et d'autres téléspectateurs s'y retrouvent. Voilà, ça m'a... Ce n'est pas, pas imparable, ça ne marche pas euh, euh, à chaque fois. Mais moi, je fonctionne encore, et je le revendique, euh, au coup de cœur. Et, et pas, pas dans un calcul de dire c'est quelque chose qui va plaire à un, plus, à un plus grand public, à un plus large public. On est, ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on est, euh, est dans des tranches horaires relativement tardives, à partir de minuit 15 euh, le, le dimanche soir. Donc c'est des choix de toute façon segmentés et segmentants. Euh, voilà, on, on ne vise pas forcément le grand public, mais j'essaie, je fais attention, j'essaie dans la mesure du possible de rester très éclectique dans mon choix de genre. Justement, ça peut être des films d'auteur, des comédies, des films de genre, de l'animation. J'essaie de réunir tout ça euh, au sein d'Histoire courte. Par rapport effectivement à euh, l'évolution de l'image du court métrage euh, par rapport au au, au grand public, je pense qu'elle a évolué, euh, qu'elle est sortie un petit peu de cette image de, de spécialiste ou euh, de films euh, fait par des amateurs ou bricolés, et que ce qui est, ce qui est, ce qui est réel d'ailleurs, que le, le, la filière court-métrage, si on peut s'exprimer ainsi, s'est euh, professionnalisée, euh, a évolué, c'est beaucoup plus euh, sophistiqué, et, et que ça, ça, ça, ça reçoit... Euh, ça, ça reçoit une attention euh, plus développée euh, du, du grand public. Et je pense que le, le, le court-métrage a une bonne image, en tout cas de ce que je vois par rapport, à, par rapport au, au, au festival et aux gens que je rencontre, euh, a de plus en plus une, une, une, une, une bonne image. Alors, ça, c'est euh, une sorte de, de paradoxe parce que le cinéma, le 7e art, a commencé par du court métrage. Euh, le début, le début du, du cinéma, enfin, à l'époque, ils n'appelaient pas, pas ça un court métrage, ils appelaient, ils appelaient ça du cinéma. Ça, ça, ça a commencé par des, euh, par des, des durées euh, courtes. Euh, il ne faut pas, faut pas oublier ça. Et après, on n'est on est passé, grâce à l'évolution de la technique cinématographique, à des, à des longs formats. Et euh, maintenant, tu as des films de 2h30, 3h. Ce n'est pas un problème, même pour le grand public. Euh, alors, effectivement, le court-métrage conserve quand même euh, cette euh, image de film fait par des débutants. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui ne leur enlève pas euh, l'intérêt qu'on peut avoir quand on est un vrai cinéphile dire euh, que moi j'ai autant d'intérêt et de curiosité euh, à découvrir une sélection euh, de courts-métrages bah, au sein des, des festivals que, euh, que de curiosité et d'intérêt à découvrir euh, des nouveaux euh, longs-métrages. Et euh, après, je suis euh, euh, aussi déçu par certains longs-métrages que je peux l'être par des courts-métrages. Euh, je pense que la, la, la quantité de, de films réussis est à peu près équivalente en cours long ça on n'a pas l'habitude de le dire mais euh, je pense que c'est pourtant euh, c'est pourtant euh, la, la, la réalité dans, dans ce que je vois en, en festival et dans ce que je vois entre des en, entre des courts-métrages et, et, et des et des, et des longs-métrages euh... Oui oui oui alors écoute il y, y a des films il faudrait que je réfléchisse cinq minutes parce que spontanément je vais, je, je vais pas. Si si j'en je, ai euh, en plus j'en ai euh, j'en ai plein mais il faut que je retrouve les noms et, euh, et les et les et les titres. Euh, alors par exemple un film qui va être euh, que je n'ai pas encore diffusé, qui est, qui est inédit, qui s'appelle Ceux qui restent debout. Euh, de... Yann Sita, euh, qui est un, un film qui commence comme euh, comme un film euh, euh, social euh, sur une jeune femme qui est dans la précarité et qui, qui va être euh, SDF donc on commence sur, une, sur, sur quelque chose d'assez euh, classique et ensuite le, le film prend euh, un virage beaucoup plus euh, surprenant et beaucoup plus fantastique et euh, prend un peu euh, L'expression euh, euh, euh, te, tenir les murs ou être vraiment, euh, je ne sais pas comment on dit, mais euh, faire, partie du, faire partie du mobilier ou du mobilier urbain, en l'occurrence, il euh, y a une métaphore qui est prise au pied de la lettre dans, dans ce film et euh, on, on voit peu à peu des SDF qui prennent racine, euh, dans, dans, dans, sur le goudron, dans le sol, sur les trottoirs, euh, dans les murs, et qui sont euh, peu à peu comme ça absorbés euh, par la ville. Et, euh, et je trouve que c'était typiquement ce que le cinéma peut apporter avec sa dimension euh, métaphorique sur un sujet social. Alors, tu peux avoir un, un traitement social classique, par exemple sur sur des histoires de, de SDF, hein, de, de, de personnes complètement euh, démunies, et puis Là, le, le, le, on va dire l'invention qui passe par l'image et qui dit beaucoup plus que, que, que plein de dialogues euh, sur, sur, sur, sur, ce, sur ce sujet, ça passe par simplement l'image de sdf qui se font absorber par le béton, par l'asphalte. Voilà. Et je trouve que voilà, la métaphore est, est tragique et belle et tragique. Bah, de, de toute façon, Moi je pense que de toute façon, tout ce qui peut mettre en valeur euh, le, le, le format court, euh, que, que ce soit sur euh, on va dire, les, les, les chaînes classiques, historiques, et que ce soit euh, sur, euh, sur, sur Internet, euh, et, euh, va dans le bon sens. Et que le, le, justement, je pense que maintenant les propositions qu'on peut avoir sur des, sur des plateformes comme, euh, comme format court... Euh, c'est appelé à un bel avenir je pense vous allez d'ailleurs être nos concurrents euh, voilà, non non mais c'est vrai parce que ça c'est une... Oh, euh, au niveau du court-métrage et, euh, et, à mon avis, sur d'autres types de programmes, mais je pense qu'une sorte de jonction euh, se fera à court ou enfin, à moyen terme. Il y aura, il y aura une, une jonction entre la télé classique et les propositions, euh, euh, propositions qu'on peut avoir, qui sont à la fois euh, plus, plus, plus précises, aussi plus pointues, hein, avec, avec des plateformes sur Internet. On peut quand même développer euh, le, le, un esprit de, de, de, de, de niche où on peut proposer des programmes, des, des films courts ou longs, mais euh, plus, plus exigeants aussi. Le choix peut être beaucoup plus segmenté. Euh, donc je pense que c'est évidemment l'avenir.